Bonjour à tous, nous sommes en direct des Journées Gallo-Romaines au Musée Archéologique de Saint-Romain-en-Galle. Et donc on est aujourd'hui euh, en train de vous présenter pour une nouvelle fois puisque c'est un projet qui date de 2017, le Polybolos. Alors moi je suis Olivier Charnet, je suis enseignant et je suis aussi euh, vidéaste, reconstituteur, enfin je fais plein de choses et je suis aussi avec euh, mon acolyte ici qui participe à une association, donc notre association Echelon de reconstitution. À toi euh, Frédéric Amardegna, professeur de sciences de l'ingénieur et qu'on part d'Olivier Olivier Charnel depuis déjà 6 ou 7 ans dans des projets divers et toujours passionnants. Et d'ailleurs ça fait un petit moment, il me semble, qu'on travaille ensemble et qu'on va continuer d'ailleurs à travailler. Que tu dis ah oui. Et on a encore plein de projets qui arrivent justement sur euh, des premières mondiales en archéologie. Donc aujourd'hui on va vous présenter euh, le polybolos. Donc poly plusieurs et bolos c'est un, une balle, c'est un projectile en fait, donc ça envoie plusieurs euh, boulets plusieurs projectiles en l'occurrence des flèches mais on y reviendra ultérieurement et aujourd'hui on l'a remis on au bout du jour euh, parce qu'en en fait on voulait l'améliorer mais ça faisait quand même Fred quelques temps qu'il n'était pas sorti euh, des ateliers du, du, du musée oui donc euh, malheureusement on a commencé ce matin à 9h et c'était très insuffisant et on a toujours les mêmes problèmes euh, des parties de la machine qui fonctionnent parfaitement à savoir la partie lanceur la partie propulsion et la partie treuil aussi qui permet d'armer euh, beaucoup plus fort qu'elle le ferait un archer et donc et une machine beaucoup plus puissante et nombreuse par contre ce qui ne marche pas du tout et qui est très sous-dimensionné c'est la partie les griffes d'accroche du câble euh, qui doivent automatiquement saisir et lâcher le câble et donc, euh, on a eu très chaud depuis ce matin pour des résultats mitigés. Bon, quand même, on a pu tirer sur, je pense, une facilement une vingtaine ou une trentaine de coups. Euh, ce qu'on arrive à concevoir, c'est qu'on est à peu près sur une dizaine de coups-minutes euh, parce que c'est une machine automatique en fait et c'est un prototype. Hein, C'est-à-dire que nous, on est sur une version 2, on va dire, parce qu'il y a déjà un prototype qui a été euh, créé par Kostas Oksanas, c'est un grec, un ingénieur grec. Et donc nous, on a pris son travail, on a pris les sources, on a travaillé, on s'est dit comment est-ce qu'on peut améliorer sa machine qui était à la base une machine à entraînement à chaîne. Donc nous, on est parti sur de la corde parce qu'on s'est dit c'est plus pratique, c'est plus militairement, s'il y a quelque chose à changer, ça se passe. Et on a pris des flèches. Et ces flèches-là, en fait, c'est des flèches du commerce en 9 mm qui se mettent dans ce chargeur-là. C'est-à-dire qu'en fait, on les... on les met ici et elles tombent automatiquement sur cette, euh, sur cette culasse en fait, mobile qui, après, euh, sert en fait à une sorte de canon en fait, à envoyer. Euh, ce qu'il faut savoir que ces projectiles sont trop petits, c'est-à-dire qu'on est sur des petites flèches et on aurait dû prendre des carreaux, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus gros, pour, parce qu'en parfois en période de chaleur, euh, on passe en dessus ou en dessous de la corde et c'est problématique. Mais ça, c'est parce que c'était notre premier prototype et d'ailleurs, justement, tu as la maquette sous la main, vas-y. Non, mais la maquette représente exactement le prototype puisqu'elle est faite avec les mêmes fichiers CAO qui sont disponibles sur Internet pour les amateurs d'imprimantes 3D et la, la difficulté donc, dont je parlais de, de saisir saisir le câble et les aggraver encore à l'échelle miniature, donc il faut difficilement espérer réussir une, une arbalète comme ça, automatique, à petite échelle, mais on peut très bien quand même voir les principes et les montrer, et ça amuse beaucoup les enfants de tirer des spaghettis en guise de flèche. C'est juste, alors justement à propos de câble, nous on avait, euh, on avait pris ce câble là, en fait, qui était du euh, câble qui a été créé par une archerie. Bien du Sagittaire, justement, à, dans l'Ouest lyonnais. Et ici, en fait, il y a une épissure, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été fait, euh, qui a été renforcé pour que ces griffes-là puissent récupérer euh, et tirer ce qu'on appelle les bras ici, qui sont des, quasiment des bras d'arbalète. Sauf que en fait, euh, notre problème de sous-dimensionnement fait que euh, toute cette partie-là est mangée par le métal donc on ne peut pas laisser une machine comme ça, qui est destinée à être montrée d'ailleurs au public parce qu'il faut la sortir régulièrement, euh, instable euh, en changeant tout le temps ces câblages on les en les faisant faire parce que c'est long, donc on a décidé de remplacer euh, aujourd'hui ces câbles-là par un câble métallique qui sera plus pérenne et donc on a des réglages à faire mais euh, on se retrouve confronté toujours au même problème qui est un problème de sous-dimensionnement des pièces euh, mé enfin, mécaniques. Ça en fait il faudrait refaire une nouvelle machine, il me semble hein, dans ce principe là, hein, pour être sûr d'avoir quelque chose de fonctionnel. On va faire au moins cette partie-là, partie donc il euh, modifier le système d'alimentation en flèche ouais. pour passer à un diamètre supérieur, ce qui serait plus fiable. Ça, c'est pour les années futures, si on trouve 5 minutes, ce qui sera peut-être le cas. Et euh, en fait, euh, j'y pense parce que, justement, le système de tension, puisqu'on est en train de travailler sur la baliste, donc à toi maintenant, la nouvelle. Et la nouvelle baliste aura besoin, jusqu'à des performances très supérieures à celle-là, pour beaucoup plus d'énergie pour envoyer un boulet à 200 mètres environ. Euh, elle aura besoin de ressorts de torsion, comme ça, beaucoup plus importants. Et pour être proche de, des performances de l'époque, les élèves de l'école centrale ont comparé des tendons d'animaux en essai de traction pour trouver quelle est la fibre d'aujourd'hui qui s'en rapproche le plus avec évidemment les facultés euh, de résistance euh, au temps et euh, à l'humidité, etc. Donc, euh, des matériaux modernes. Et le, but, le but toujours, c'est d'avoir quelque chose qui soit pérenne dans le temps et qui soit parce que, utilisable au quotidien et qui puisse voyager dans différents musées pour, pour avoir de la constitution. Euh, parce que sinon, on est toujours obligé de les graisser. Il y a un énorme travail en fait, d'entretien au quotidien et sur des machines comme ça, si on les laisse un certain temps, euh, c'est caduque. Donc c'est pour ça qu'on se travaille sur des matériaux originaux pour euh, être sûr d'être dans, dans le vrai du sujet et après effectivement en ayant les mêmes, à peu près les mêmes résistances, les mêmes euh, caractéristiques physiques on prend des matériaux modernes pour les adapter aux machines mais euh, c'est comme la scie hydraulique que vous connaissez, c'est à peu près le même principe de toute façon. Euh, donc on sera très content de vous présenter euh, justement ce projet Baliste 2023, vous pouvez trouver sur euh, ben, les chaînes YouTube donc échelle 1 et Olivier Charney, vous verrez toutes nos avancées, donc on travaille avec les archéologues, avec des charpentiers, des instituteurs, enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde, des élèves, des apprentis, des étudiants, mais c'est vrai que c'est des projets qui sont extrêmement intéressants et toi tu les as, ben, tu les as suivis hein, depuis le début et c'est vrai que travailler avec des, des, enfin, des étudiants je vais dire au sens large, c'est quand même gratifiant pour toi comme pour eux. Exactement, et je pense que les élèves de terminale qui ont l'étude de théorie, des les 3D de cette machine ont euh, vécu une, une, une euh, expérience exceptionnelle. D'ailleurs, ils sont tous devenus ingénieurs. Et puis, euh, tant au centralien, euh, ils mettent beaucoup d'enthousiasme. Une fois qu'ils ont euh, apprivoisé le sujet, ils mettent beaucoup d'enthousiasme à le monnaie à bien, euh, de mieux à des publications, des oui. rapports d'excellente de, de, qualité.